Asseyez-vous tranquillement et portez votre attention sur la respiration. Vous suivez le flux de l'air qui entre et qui sort. Le sommet du crâne vers le ciel. À chaque expiration... Le poids du corps descend et à chaque inspiration, la tête est légère, de plus en plus légère. Petit à petit, la colonne vertébrale s'étire. On expire, on s'enfonce bien dans la chaise, les pieds sont bien ancrés au sol. Et on inspire, la tête est de plus en plus légère. Tranquillement, sans rien forcer. Prochaine expiration, on laisse le menton venir vers la gorge et la tête basculer vers l'avant. Le reste du corps ne bouge pas. On respire tranquillement comme ça. On laisse la nuque s'étirer, rien qu'avec le poids de la tête. Les épaules sont basses. La colonne vertébrale bien droite. Et on respire tranquillement. Prochaine inspire, on redresse tout doucement la tête et on pointe le menton vers le ciel, on laisse la tête basculer en arrière, le front détendu, la mâchoire desserrée et on respire tranquillement comme ça, le menton vers le ciel. On inspire, on ramène la tête dans l'axe. On expire, on tourne la tête à gauche. On inspire, on revient dans l'axe et on expire, on tourne la tête à droite. On inspire, on revient dans l'axe, et on laisse l'oreille gauche aller vers l'épaule gauche. on inspire, on redresse, on expire, oreille droite vers l'épaule droite. On inspire, on redresse. Et tout doucement, la pointe du menton fait des petits cercles. On dessine des cercles avec la pointe du menton. Très lentement. On inspire en montant, on expire en descendant. Et on fait des cercles de plus en plus grands, comme si on dessinait une spirale avec la pointe du menton. Et on repart dans l'autre sens. et on fait des cercles de plus en plus petits. Et on s'arrête dans l'axe. Et tranquillement, Vous commencez à bouger les mains, les pieds, les bras, les jambes, le buste. Vous grimacez, vous sollicitez les muscles du visage. Et tranquillement, vous ouvrez les yeux.